Les gars, sur Caldera, regardez les FPS. Attention. Ça, c'est un vrai jeu, les gars. En vrai, il est super moche, le jeu. Comment ça se fait Ça fait bizarre de revoir Caldera. Mais en fait, le, le jeu il est moche, tu vois. L'objectif est d'éliminer les aux armes. Ennemis déployé dans la zone des opérations ah Les gars, regardez. Même, même le, le pire sniper du jeu, l'HDR, vise plus vite que n'importe lequel de sniper. m'a déchiré frérot et quand je dis déchiré c'est pas gentil hein. s'il m'a explosé quand tu es de ouf tu gères oh merci Patrick donc ça c'est le menu qu'on avait avant j'ai l'impression que tout a changé j'ai pas l'impression que c'était comme ça Regardez la voiture sur la minimap là c'est ridicule aussi j'arrive pas à me dire que c'était comme ça des moufs chauds, j'essaye, j'essaye les gars, j'essaye. Hum, hum, hum. C'est un... toujours de la brame de bouclier. Peu importe la saison, peu importe le jeu. C'est lag 1v1 Même ma sensi, ça va pas Allez go, on va là-bas. On va faire ça. Vous avez bien, vous avez bien raison, t'as trop bu. Enfin, hier, hier, hier les gars, on, on, on s'est chargé comme, comme si on s'était pas bu depuis 50 ans avec... Euh En empêche le feeling des déplacements sur ce jeu. Tu sais que t'es pas la proie de n'importe quelle place, La top, qui campe, c'est un délire. Et je fais claquer là. Vous avez vu les gars? <rire> Il va vraiment rester là-haut et plus bouger. Allez là, le petit win! Le feeling est trop cool de rejouer à ce jeu. <rire> tu sens que le truc, c'est un peu perdu, tu vois, quand même. Il y a tellement de dynamisme derrière ce jeu. Y'a pas un car qui est trop bien Genre le car Vanguard Oui oui on est sur un replay. Arrêtez de demander. Car au sol En fait, c'est les, les mouvements. En fait, c'est juste le fait que ton perso soit léger et tout. Il y a. Il y, a, y, a, y a sincèrement un, un vrai gros, bon, gros, gros bonheur à jouer avec. Le fait que les drones soient illimités. Non, non mais. Ok, les voitures un peu trop maniables. des trucs fun. Et gars il est passé où non Mais Wait. non. Non. Ah, il a... Il a bien joué. C'est bon, chat. C'est bon, c'est bon. What What What Regardez tous ces personnages, tous ces skins marrants. C'est incroyable, tu, tu reprends le pied trop vite. Vous savez ce qui est incroyable sur ce jeu C'est que j'entends tous les sons autour de moi les gars. J'entends absolument tout. Je pense que ça va me rendre malheureux les gars de, de jouer à ce jeu et de retourner sur l'autre marine en suivant. <rire> il faut appeler un chat, un chat, c'est rien d'autre jeu comparé à celui-là. Graphiquement, l'autre est plus joli et tout, tu vois. Ça conserve beaucoup de choses négatives sur le 2. Bah, il faut attendre le 15, là. Dans 3 tro... dans jours... jours, le 2, on sera plus... un peu plus réglé, tu vois. Je vais me faire tuer par Mondi mon niveau 10, là. Les M-Assist, c'est le, le même combat sur tous les jeux, j'ai l'impression. Après, je m'amuse bien sur, euh, sur le 2, sur Warzone 2. Mais euh, vive, vivement la mise à jour quand même, tu vois. Juste le fait de pouvoir se re-shielder, ça va être exceptionnel. C'est vachement long, euh, la recherche de game entre deux parties. faut pas être pressé. Et, euh, et, et mine de rien, les gars, c'est super dur à installer. Genre, tous ceux qui l'ont laissé installer sur leur PC, ça va ceux qui veulent l'installer sur Play, vous n'allez même pas réussir à le trouver, Warzone 1. Vous allez dans la recherche PlayStation, vous tapez Warzone, vous n'allez pas le trouver. Vous tapez Caldera, vous n'allez pas le trouver. Vous tapez Call of Duty, vous n'allez pas le trouver. Genre, il faut aller sur MW... Euh, MW 2019. Télécharger MW 2019. C'est introuvable, le bordel un léger problème de, de serveur les gars y a pas de vpn ni rien chat hein. bon en voiture on trouve vite mais tu tombes que sur des mecs transpirants moi je voulais lancer des solos voilà